Bonjour et bienvenue au webinaire du récit de l'univers social en éducation financière, un webinaire où on va présenter Finécolab, euh, une manière de vivre des simulations économiques en classe avec vos élèves et également on va présenter les dernières tâches publiées par le récit de l'univers social qui complète euh, le matériel en éducation financière. Alors, je vous rappelle que euh, le matériel du récit social en éducation financière a été réalisé en collaboration avec euh, deux enseignants du département des sciences comptables de l'Université du Québec à Trois-Rivières, mais également qu'il intègre un grand nombre de ressources qui ont été préparées par divers organismes publics, notamment l'Autorité des marchés financiers, euh, l'Office de la protection du consommateur, Revenu Québec et euh, la CNESST. Donc, euh, c'est une entreprise qui a euh, permis, dans le fond, d'intégrer toutes sortes de matériels qui ont été réalisés pour le nouveau cours d'éducation financière en 5e secondaire. Alors, pour ce qui est du matériel d'éducation financière du récit, vous pouvez y accéder à l'adresse edufin.recitus.qc.ca euh, il se trouve à cette adresse-là un espace enseignant dans lequel on a rassemblé tout le matériel pour les enseignants, incluant les corrigés, euh, les diaporamas, les guides de l'enseignant. Donc pour y avoir accès, il faut compléter le formulaire qui se trouve à la page edufine.restitus.qc.ca et nous pourrons vous transmettre le mot de passe qui permet d'accéder à l'espace enseignant. Donc aujourd'hui, comme je le disais, on va euh, d'abord euh, regarder ensemble les deux dernières ressources <coughs> publiées par le Récit de l'univers sociale et ensuite euh, on va parler de Fénécolab et je vais terminer avec euh, un petit mot sur le concours de l'Autorité des marchés financiers, concours la, auquel vous pouvez participer jusqu'au 15 février 2019. Alors, je vous rappelle que l'ensemble des ressources préparées par le récit de l'Université social se retrouve sur une planification globale. Donc, nous, on avait pensé le cours euh, de manière à ce que euh, l'enjeu financier consommation soit séparé en deux. Euh, trois des enjeux de la consommation étant en début d'année et les trois derniers étant à la fin de l'année. Donc, tout ce qui est crédit, épargne et publicité termine l'année. Et c'est, euh, dans le fond, ces deux dernières ressources-là. Euh, c'est-à-dire épargne et euh, publicité qu'on vient de terminer et de publier. Donc, euh, vous pouvez retrouver notre planification globale au complet dans euh, l'espace enseignant, tout comme euh, euh, les ressources que je vais vous présenter. Donc, tout d'abord, la tâche sur l'épargne. C'est une tâche qu'on a pensée en trois cours. Euh, on a commencé euh, dans le premier cours à explorer le concept de l'épargne, amener l'élève à construire le concept, concept d'épargne et construire sa propre définition du concept de l'épargne en utilisant un cours dossier documentaire. Donc, on s'est inspiré de la modélisation de tâches que le ministère avait préparé pour les formations de l'année dernière, en la resserrant un peu. Euh, également, évidemment, dans le deuxième cours, on va s'attarder davantage sur les différents plans d'épargne, donc les réels, les CELI, les RÉA. Euh, donc, il y a quelques diapositives qui vont avec euh, ces différents plans d'épargne et on a créé des petites mises en situation pour s'assurer que l'élève euh, est capable de bien intégrer le contenu de ces différents plans d'épargne qui, euh, faut le dire, sont quand même un peu complexes. Enfin, on a dans notre deuxième cours euh, intégré plusieurs diapositives qui sont euh, du surplus par rapport euh, à ce que le programme demande et que vous pouvez explorer avec vos élèves si euh, ça vous intéresse. Donc, tout ce qui est euh, les types d'investissement, donc, euh, les actions, les euh, titres d'emprunt, les investissements immobiliers, etc. Ainsi que les profils d'investisseurs. Donc, êtes-vous un investisseur prudent, équilibré, aventureux? Donc, pour ça, on a utilisé euh, des outils développés par l'autorité des marchés financiers, donc, que vous pouvez utiliser avec vos élèves pour les amener à déterminer quel euh, type d'investisseur ils sont. Mais euh, ce que je voulais surtout vous présenter, c'est plus la tâche finale euh, qui se déroule au troisième tour, au troisième cours, pardon. Donc une tâche finale euh, intitulée Comment payer mon voyage en Europe? Donc comment épargner suffisamment pour payer un voyage en Europe? Euh, cette tâche-là, donc, il s'agit d'aider euh, la jeune Romane qui veut partir euh, en Europe à la fin de ses études collégiales. Donc, elle, elle a calculé qu'elle a besoin de 5000$ pour faire son voyage euh, sac au dos. Euh, on est au début de ses études collégiales, donc elle a euh, au total deux années scolaires et un été complet pour euh, accumuler ses épargnes. Donc, la tâche consiste à conseiller Romane, comment elle va faire pour épargner son 5000$. Donc, elle a un budget déjà, elle s'est faite un budget, elle a déjà un petit montant d'épargné un 500$, dollars euh, et elle travaille à temps partiel pendant l'année scolaire, à temps plein pendant l'été. Donc, en fonction de ce budget-là, on se rend compte rapidement que euh, Roman euh, n'a pas suffisamment d'argent pour partir en Europe, donc il lui manque euh, un, un peu plus de 1200$. dollars Il y a différentes options qui s'offrent à elle. Euh, et ces options-là, il faut les examiner pour être en mesure de la conseiller, euh, pour trouver avec elle une solution. Mais il y a des options dans l'ensemble de ce qui est proposé qui sont indésirables et qu'il faut écarter. Et il faut être capable d'expliquer pourquoi on écarte ces mesures-là, ces options-là. Donc, euh, rapidement, un petit topo, dans les options possibles, euh, Roman a euh, relevé une publicité euh, dans laquelle on lui promet, euh, si elle place son, son 500$, euh, de faire des, des, des, euh, des gains euh, importants. Donc, en un an, elle serait capable d'avoir un 250$ supplémentaire. Donc, évidemment, c'est un type de placement qui est douteux. C'est donc, en même temps, euh, un moment pour aborder avec les élèves euh, tous ces euh, placements douteux ou encore... Euh, euh, la vente pyramidale, ce, ce genre d'opération que les élèves pourraient être tentés euh, de faire pour faire de l'argent rapidement. Donc ça, c'est une option à écarter. Euh, autrement, bah, ses parents ont pris pour elle un euh, régime enregistré d'épargne-études. Comme elle est au poste secondaire, elle pourrait décider d'aller piger dans son réé Donc ça aussi, c'est une autre option à écarter, parce qu'on voit dans la mise en situation qu'elle pense continuer des études universitaires. Donc elle va avoir besoin de son réé plutôt pour payer ses études universitaires. Donc, ça aussi, c'est euh, vraiment écarté. Sinon, une troisième option, euh, elle pourrait faire quelques heures supplémentaires. On, on voit dans le courriel de son entreprise euh, que les ressources humaines cherchent euh, des gens pour faire quelques heures supplémentaires. Donc, ça, ça pourrait être une option plus envisageable, surtout que c'est temporaire. Euh, et par ailleurs, euh, c'est pas suffisant. Donc, il euh, n'y a aucune option qu'elle peut utiliser qui euh, va lui permettre d'épargner suffisamment. Donc il va falloir qu'elle fasse une combinaison entre faire des heures supplémentaires mais aller aussi retravailler son budget. Donc ça c'est vraiment euh, aux élèves de déterminer quels aspects du budget pourraient être euh, réaménagés pour permettre à Ramane euh, de, de faire suffisamment d'argent euh, et d'être capable de partir, donc, en voyage en Europe. Donc, on voit que l'épargne ici, euh, c'est vraiment une combinaison de différentes solutions. Euh, évidemment, c'est euh, aussi la justification, la manière de justifier les choix qui est importante dans cette tâche-là. Ensuite, notre dernière tâche de l'année, c'est une tâche sur la publicité et les consommateurs. On l'a gardé pour la fin de l'année parce qu'on se disait que c'est une tâche qui est peut-être un peu plus légère, un peu plus euh, relax pour euh, la fin de la cinquième secondaire. Donc, on la propose aussi en trois cours, sachant que dans le, le dernier cours, euh, une, la tâche finale est une création multimédia, donc soit euh, une vidéo, soit une affiche. Donc euh, Évidemment, bon, dans le premier cours, il va être question d'observer un peu à quoi ça sert la publicité, c'est quoi les stratégies que les publicitaires vont utiliser pour euh, vendre leurs produits, mais aussi euh, examiner c'est quoi les lois qui encadrent la publicité. Donc, euh, c'est bien de les connaître. Donc, on a mis ici des fausses publicités pour essayer d'aider les élèves à dénicher, à voir euh, dans les publicités qu'est-ce qui euh, contrevient à la loi. Pour ce qui est du deuxième cours, euh, là, on a essayé de se démarquer un peu euh, en parlant des influenceurs parce qu'on sait que bon, les jeunes aujourd'hui sont très euh, en contact avec euh, la publicité par les réseaux sociaux, par Internet, euh, parce qu'ils regardent beaucoup de choses sur YouTube et la publicité s'immisce euh, souvent euh, à travers euh, ce que les influenceurs vont publier euh, sur euh, leurs euh, réseaux sociaux ou leur chaîne YouTube. Donc, euh, on a utilisé les capsules vidéo de euh, RAD, le laboratoire de journalistes de Radio-Canada, qui ont fait un dossier là-dessus, donc pour essayer euh, de, de parler de ce phénomène que sont les influenceurs, essayer de reconnaître où se trouve la publicité dans euh, tout ce que les influenceurs vont poster sur Internet. Et on a créé une euh, petite vidéo interactive, donc euh, une vidéo, en fait, euh, dans lequel, à certains moments, les élèves doivent répondre pour dire « est-ce que ici, oui ou non, c'est euh, une publicité? » Puis « est-ce que cette publicité a été commanditée ou non? » Donc, comment ça fonctionne, le, la commandite, pour les influenceurs? Euh, également, on a voulu parler euh, ici de la publicité comportementale, donc toute la publicité ciblée euh, que les élèves, euh, avec laquelle les élèves vont être en contact. Euh, et finalement, euh, pour euh, tâche finale, on demande aux élèves donc de créer leur propre publicité, donc de concevoir une campagne publicitaire pour euh, soit dénoncer les abus de la publicité, sensibiliser la population aux effets néfastes de la surconsommation ou proposer des pistes de euh, consommation responsable. Donc, ils peuvent faire soit une vidéo avec, euh, par exemple, iMovie, Adobe Spark ou Windows Movie Maker ou encore, ils peuvent faire une affiche euh, en utilisant euh, des applications comme PictoChart, Easily, euh, Canva, Poplet... Donc, euh, dépendamment de, du média qu'ils veulent utiliser, puis du temps dont vous disposez en fin d'année, euh, le but, donc, c'est de faire créer euh, aux élèves en utilisant des technologies. Donc, ça nous amène maintenant euh, à la partie sur euh, FinEcoLab. Donc, dans ce webinaire, on a aussi euh, traité de FinEcoLab avec nos participants. On a simulé, on a fait une simulation économique une simulation qui portait sur euh, l'offre et la demande avec euh, l'outil FinEcoLab. Donc l'idée c'était de voir un petit peu c'était quoi l'intérêt pédagogique euh, de cet outil-là. <coughs> FinEcoLab en fait c'est 18 simulations, dont une sur l'offre et la demande, sur l'escompte, l'épargne, l'endettement, la retraite, l'impôt, le bien public. Donc, des concepts qui sont dans notre programme d'éducation financière. Donc, euh, l'idée, c'est qu'en classe, c'est un jeu. Hein? Donc, en classe, les élèves ont euh, à, à participer à cette sim simulation économique-là. Euh, c'est un jeu, hein? donc il y, y a un gagnant, il y a des gagnants, il y a des perdants. Et à la fin, ben, ce qui est le bout le plus intéressant, c'est de discuter avec eux euh, bon, des, euh, des différents concepts qui ont été vus et d'utiliser la simulation comme base pour euh, échanger sur des euh, enjeux d'éducation financière. Donc, le, le site Fénécolab, je vous invite à, à, à le visiter, il est très bien fait. Il faut d'abord s'inscrire, vous allez recevoir ensuite une autorisation, donc il faut s'inscrire avec votre adresse d'institution. Donc ensuite, vous allez recevoir un compte. Et sur le site, vous avez l'ensemble, plusieurs vidéos justement explicatives sur comment, ben, qu'est-ce que, que Fénécolab dans un premier temps comment on peut l'utiliser en classe, et aussi euh, de courtes euh, vidéos sur les différents jeux disponibles et leur visée pédagogique. Il y a aussi toute une série de guides pédagogiques là, qui, euh, qui viennent avec euh, les jeux qui vous permettent, dans le fond, de faire le retour avec vos élèves et voir, dans le fond, quels sont les éléments qui euh, sont touchés dans le programme de formation. <rire> on va regarder ensemble, j'utilise euh, justement une des vidéos... Euh, de Finicolab. Donc, vous voyez l'enseignant ici qui est avec ses élèves qui... Euh, intervient avec eux. Donc, vous voyez l'interface. Pour entrer dans le compte, vous entrez euh, compte et mot de passe. Vous avez différents jeux. Vous démarrez la simulation. Vous sélectionnez le nombre de joueurs. Ça, c'est très important. Et le nombre de tours, euh, donc parce que c'est un jeu avec des tours. Vous voyez ici les élèves qui s'inscrivent à tour de l'autre. Euh, donc, euh, à la file de l'autre. donc euh, Et que l'élève, dans le fond, euh, l'enseignant le, peut voir là, constamment en fait à tout moment là, les la progression de ses élèves. Euh, <coughs> ce qui est, comme je, je le disais tantôt, vraiment ce qui est intéressant, c'est ce que l'enseignant fait ici, c'est le retour en classe, donc sur l'expérience qu'ils ont vécue, euh, qui est vraiment riche dans ce jeu-là. Et euh, c'est vraiment là que le jeu est intéressant et prend toute sa valeur. Donc c'est un peu... Euh, c'est un peu ce qu'on a expérimenté euh, lors euh, de ce webinaire-là avec les enseignants. Puis bon, euh, habituellement, ça fait quelques fois qu'on le fait et habituellement les gens euh, y voient euh, véritablement un intérêt. Je vais vous présenter rapidement un peu le, le jeu de la double enchère donc euh, euh, sur l'offre et la demande. Euh, Lorsque le jeu démarre, vous êtes soit vendeur, soit acheteur, et euh, si vous êtes vendeur, ben, vous avez une tablette de chocolat à vendre. C'est une, une tablette de chocolat par tour, donc vous pouvez choisir le nombre de tours, vous pouvez faire, nous on recommande une dizaine au moins, pour euh, que, dans le fond, le vendeur ait, et l'acheteur aient au moins une dizaine de, chocolat, de palettes de chocolat à acheter et à vendre. Et quand tu es vendeur, ben tu as un coût de production. Ici, on voit que le coût de production est à 3$. Évidemment, le vendeur veut vendre sa tablette de chocolat à 7$ dans ce cas-ci pour aller chercher un bénéfice, un gain de 4$. Si vous êtes acheteur, donc dans ce cas-là, vous n'avez pas un, un, un coût de production, mais ce qu'on appelle une valeur attribuée, attribuée au chocolat. En fait, c'est ce que vous êtes prêt à payer pour cette tablette de chocolat-là. À ce moment-ci. Donc, par exemple, c est, c est, ça, ça simule un petit peu la, la, une situation réelle. Si je veux m'acheter une caméra photo, ben, je suis prêt à mettre, par exemple, 500 1000 Je suis pas prêt à mettre 20 000 pour l'acheter. Donc, pour qu'il y ait véritablement un jeu. Euh, donc euh, la valeur attribuée est fixée par le jeu à chacun des tours, donc les, il y a des contraintes à chaque, à chaque tour, donc tantôt ici c'était 3$, peut-être qu'au prochain tour ça va être 4$, donc euh, le coût de production. Et dans ce cas-ci, ben, vous voyez que l'acheteur, évidemment, veut l'acheter le moins cher possible. Il est prêt à aller, peut-être, est prêt à aller jusqu'à 5 dollars. Il peut aller jusqu'à 5 dollars. Mais en, en, en offrant 4 dollars, ben, il va avoir un gain ou il va économiser 1 dollar. Et c'est là que c'est la partie jeu. Donc, le vendeur, veut euh, avoir plus de gains cumulés et euh, l'acheteur la, la, aussi. Donc, à la fin, il va avoir une espèce de palmarès. Donc, vous voyez ici euh, le marché. Donc, autre élément euh, ici à l'écran, euh, le vendeur et l'acheteur peuvent faire une offre euh, donc sur le marché et euh, chacun des euh, chacune des personnes peut voir l'offre de l'autre, donc par exemple à 7$ ici, puis bon, si par exemple un acheteur est intéressé, ou si par exemple, dans, dans ce cas-ci, le vendeur voit qu'il y a une offre de la part des acheteurs à 4$, il dit « bon, je vais je vais lui vendre à lui parce que bon, je vais faire 1$ donc, en gain ». Donc euh, voilà. Donc, au plan technologique, ce qu'il faut, c'est un appareil par élève pour que euh, les élèves puissent euh, euh, avoir, faire l'expérience. Donc, vous pourriez tra travailler en équipe, ça, ce n'est pas un problème. Euh, ça peut être un ordinateur, un iPad, ou euh, en fait, non, ça ne marche pas sur téléphone. Et euh, en fait, par la suite, ben, c'est bien d'avoir un projecteur ou un TBI pour pouvoir afficher à l'écran les résultats. Et dans ce cas-ci, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit l'offre et la demande qui, dans le fond, vient s'établir au point d'équilibre, avec un prix d'équilibre. Donc, l'acheteur, le vendeur, dans le fond, tout au long des différents tours, ben, à un moment donné, ils vont se rendre compte que, bon, la tablette de chocolat, elle, est, elle se vend ou elle s'achète autour, par exemple, de 4 Donc, plus, plus ça va, plus les gens vont offrir et essayer de vendre à ce prix d'équilibre-là. Et on va voir que le marché va euh, se réguler. Donc, euh, c'est un peu le principe de cette simulation-là. Et donc, après avoir vécu la simulation, ben, les élèves sont peut-être plus à même de pouvoir discuter euh, de, de, de, de, de, des forces du marché, de cette idée-là que le marché euh, vient euh, un peu... Euh, euh, de lui-même euh, se, se, se, se, se, se réguler. Donc, voilà. Ça fait le tour un peu du... Je vous invite à aller sur finecolab.com Puis, bon, euh, si vous avez des questions, ben, vous pouvez contact... nous contacter et... Euh... Puis, ben, je vous invite à faire une simulation avec vos collègues, peut-être pendant une journée pédagogique, ou euh, vous lancer en classe avec vos élèves. Euh, ils, ils, vont, ils vont être de très bons euh, collaborateurs. Ils vont vous, même vous donner un coup de main, certainement. Donc, voilà. Alors, un dernier mot maintenant pour vous parler du concours « On parle d'argent dans ma classe, de l'autorité des marchés financiers », un concours qui est en vigueur jusqu'au 15 février 2019. C'est un concours qui est simple. Euh, il s'agit d'utiliser euh, un des outils qui est dans la liste de l'autorité des marchés financiers euh, pour parler d'éducation financière, pour parler d'argent avec vos élèves. Donc font partie de ces outils, euh, tout le matériel développé par le récit de l'univers social, euh, Finicolab en fait partie, aussi tout le matériel de l'autorité des marchés financiers, mais aussi de l'EPC, de la CNSST ou encore de Revenu Québec. Donc vous trouverez la liste sur le site euh, desaffaires.com. Euh, il s'agit simplement de remplir un formulaire pour indiquer quel outil vous avez utilisé euh, et de euh, renvoyer ça en ligne euh, à l'autorité des marchés financiers pour courir la chance de gagner un des prix de 1000 Alors, Pour terminer, je vous rappelle que le matériel du récit de l'univers social est également disponible en anglais. Vous trouvez le lien sur la page edufin.ressutus.qc.ca. Donc, euh, ça termine ce webinaire. Évidemment, si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez toujours nous rejoindre euh, en nous écrivant, euh, euh, en utilisant le formulaire, pardon, contactez-nous sur la page restitus.qc.ca.